Ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Je ne sais pas si les gens qui sont musclés, ils ont un problème dans leur tête. Je ne sais pas. Hein? Les gens qui vont à la salle et qui restent du matin jusqu'au soir, vous n'avez pas d'autres choses à faire Des, des problèmes à gérer hein? Une vie à, à, à créer Lui, là, est-ce qu'il est normalement constitué dans sa tête, là On a dit, on, fait, on a mis des barres de traction pour faire des tractions. Hein? Tu dois soulever ton corps et relâcher. Soulever ton corps et et relâché. À côté de ça, on a mis une autre machine qui n'a rien à voir avec la barre de traction. Ça s'appelle un vélo. Hein? Tu montes sur le vélo, tu pédales, ça travaille ton cardio. Mais toi, tu veux travailler ton cardio plus tes bras en même temps. Mais toi, mais d'où tu viens Il vient d'où, lui là Il pense qu'il est en train de révolutionner le sport, le fitness hein? Il pense qu'il est en train de faire du bien au sport Voilà, qu'est-ce qu'il est en train de faire il est en train de confirmer le fait qu'on dit que tous les gens qui sont musclés, ils ont rien dans le crâne. Tu vois, quand on dit les gens ils sont musclés, ils ont des cheveux sur la langue. Ouais, c'est moi, ils sont ils sont costauds là, comme ça là. Ils sont ouais, et puis ou, ou, ou sinon tu vois les gens comme Mike Tyson, eh oui, <rire> ils ont des petites voix comme ça, là. hein. Donc c'est comme ça que vous êtes. Lui le gars tu vas lui parler, il va dire eh? oui oui oui c'est moi je suis costaud, hein? Donc, vous, vous êtes costaud, mais dans votre crâne, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas un seul muscle dans la tête. hein. Donc, quand vous soulevez des poids, là, si vous soulevez un livre, ça vous fait mal, quoi. Tu ne peux pas me dire que ça, là, ça fait avancer quelque chose. Lui, il est malade. hein. Deux machines, il est parti soulever l'autre machine pour aller mettre ça sur la barre de traction. Tu vois, c'est ça la folie. Moi, c'est pour ça que je ne vais pas dans les, dans, les, dans les salles de sport. Tu vois Là, moi, je suis là, je vais là-bas, je suis tout maigre. Je vais commencer à soulever des 30 kilos. Ils vont commencer à se moquer de moi. Il a regarde le petit, il n'arrive pas à soulever. Et puis, quand je vais leur serrer la main, ils vont serrer ma main fort. Hein, je vais les checker, ils vont taper fort sur mon poing. Ils vont commencer... Quand, quand, quand on fait comme ça, là, ils vont, ils vont attraper fort mon cou, ils vont commencer à m'étrangler. Et puis, moi, je ne peux rien faire. C'est pour ça que je ne vais pas avec, avec eux. Ils sont malades tu peux pas me dire que là, là, quand tu es sur une barre de traction, en train de te soulever, tu penses au vélo. Tu te dis ah tiens, il me faut un vélo là. D'où tu viens, toi Hein Est-ce que tu es humain? Est-ce que tu réfléchis comme un humain Parce que moi je te pose la question parce que aucun animal sur Terre n'aurait pensé à ce que tu es en train de faire. Je te jure, tu mets un éléphant sur un vélo, il pédale. Tu mets un éléphant sur une traction. Ben, il essaye de s'en sortir. Voilà, tu l'accroches, ça trompe là, sur l'attraction. La, sur il ne va pas faire du vélo en dessous. Même Babar, le dessin animé, il n'a pas fait ça. Personne ne fait ça. D'où tu viens Même dans les films de, de, de, de Marvel, ça, on n'a jamais vu ça. Dans les films de science-fiction, là, ce qu'il est en train de faire là, ça, on n'a jamais vu ça. Ça, c'est du trop, trop gros mensonge. Tu ne peux pas nous dire que là, tu es en train de travailler. Qu'est-ce que tu fais là C'est qui qui t'a demandé de faire ça C'est une femme qui t'a demandé de faire ça. Hein tu fais ça pour, un, pour Internet? Pour. Oh, mon, mon, mon, mon.